Je vous adresse ce sourire depuis la ruche où je suis confiné. Et eh oui, là, je me suis glissé dans la galerie où se tient l'exposition Fragilité, qui est bien sûr fermée pour le moment. Sur les murs, j'ai accroché ce que j'appelle des brisages, des visages sur verre brisé. Le verre épais est un support intéressant qui joue avec la lumière. Le visage change sans cesse en fonction du point de vue et de la source lumineuse. La plaque de verre me sert aussi de matrice pour faire mes monotypes sur papier. La lumière d'une torche produit aussi des effets de diffraction incroyables que chacun peut inventer. Et parfois, je retourne le soir pour les redécouvrir comme un cambrioleur qui visite un musée.